j'en profite puisqu'on va s'en aller on va partir à la l'avion, je voudrais vous remercier tous puisqu'on vous a vu pendant ces jours et vous avez été fidèles et vraiment on a eu besoin de vous, et puis merci à ce festival bon, je, le, je le dirai, je l'écrirai mais vraiment ça a été ça a été une surprise tout à fait, tout à fait émerveillante et presque inattendue dans son côté émerveillant et bon, c'était chouette et on a eu des sentiments de magie on vient, je pense d'en vivre un et c'était bien Donc, merci à vous La première édition de Nice Fiction s'est passée en avril 2015 sur le campus universitaire de saint jean dangély à Nice. 80 écrivains, artistes, illustrateurs, conférenciers ont accueilli 1500 visiteurs autour de tables rondes, de conférences, de dédicaces, d'expositions. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont fait de cette première édition de Nice Fiction un véritable succès. Le public, les bénévoles, les artistes et les exposants, le personnel de l'ISEM et de la bibliothèque universitaire. Nous vous donnons rendez-vous en 2016 du vendredi 22 au dimanche 24 avril, toujours sur le campus de saint jean dangély N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et à très bientôt